de ses rangs, il m'a rendu héros C'est pas non normal, c'est pas non normal Il a loué, il faut juste follow Et c'est pas non normal, c'est pas non normal Les femmes aiment que ceux qui les flattent, C'est pas normal Et nous on adore pas quand elles séduisent et c'est bien normal Mais pourtant, on vous aime De tout cœur